Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui vont regarder en différé. Je mets la lumière entre vous et moi. Je vous demande que cette vidéo vous trouve en santé. Et même si vous êtes malade, que cette vidéo vous redonne la santé. Je vous demande la présence de nos ancêtres. La présence du Saint-Esprit. La Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.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 La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes vont écouter la parole, mais cette parole ne restera pas, il ne pas dans tout le monde. Il sera à vous de choisir qui vous serez, quel genre d'auditeur vous serez. Luc 4, non, Luc 8, verset 4. Une grande foule s'assembla, et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parole Je bénis la parole de l'éternel. Un semeur sortit pour s'aimer. sa semence. Donc le semeur faisait son boulot. Maintenant, est-ce que les entendeurs ou les écouteurs, est-ce qu'ils faisaient leur boulot? Chantal quoi? je n'invite personne sur Facebook. Donc si on t'a c'est que ce n'est pas moi. Si les scammers vous ont invité, vous avez accepté. Après, vous pouvez te leur donner votre argent. Sachez que ce n'est pas moi. Je sais que vous aimez ça. Vous avez mon numéro sur Facebook ici. Là, vous ne m'appelez jamais. Vous attendez qu'un scammer vienne vous contacter une box. Pardon, allez faire vos choses là-bas seul. Je continue mon ma semence. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc, vous êtes nombreux ici, là. Quand il parle chaque jour, chacun connaît là où ça tombe.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 Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Tes oreilles sont faites pour entendre. Si tu as les oreilles, entends. Vous allez traverser toutes ces étapes avant de finalement laisser la parole s'installer en vous. Bonjour, bonjour les queens et les kings. Verset 10, il dit, quand le disciple lui demande la signification de la parole, il dit, Luc 8, verset 10, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est encore, leur est dit en parabole. Enfin que, en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils ne comprennent point. Et là, ils la, la signification. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Vous tombez sur mes directs. Puis le diable vient. Une femme m'a envoyé son message et Elle me dit que. Elle est dans la formation spirituelle. D'ailleurs, ceux qui veulent faire la formation spirituelle, on va. Euh, on relance la formation spirituelle euh, samedi de cette semaine. Donc samedi, on relance la deuxième. Euh, Vague. Elle dit que son mari a trouvé ses produits hein, de lavage. Il a filmé, il a envoyé sa mère. La belle-mère de la fille, elle, elle dit « oh tu vas envoûter mon fils ?»« oh tu veux ?» Quand la belle-mère fait comme ça, là, c'est pourquoi On t'a à cause sorcière C'est pourquoi tu laisses non Donc, il dit Le diable vient, enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. De peur que tu ne croies. Parce que quand tu vas croire, tu vas agir. Quand tu vas agir, ton chemin va souffrir. Deuxième. Donc, supposons que tu as commencé à écouter. On est venu, tu as commencé ça fait 8 mois. On est venu prendre la parole de ton cœur. Tu es tombé. Tu tombes encore sur mes vidéos. c'est pas le hasard. Tu peux tomber sur cette vidéo dans 5 ans. Tu peux tomber dessus dans, dans 6 mois. Et là, tu écoutes à nouveau. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand tu écoutes, tu reçois avec joie. Voilà que quand on venait de me voir, Oh, ma reine, hey, je suis contente jusqu'à... Je me suis lavé avec le Saint. Maman, on m'a donné 50 000. Ha. Hum, hum, hum. Non, on m'a donné l'argent chance, Dieu. Depuis une semaine qu'elle me lave avec le soleil, mes choses marchent jusqu'à... Bien là. Deux semaines plus tard, tu es où hum. Non, pas, mamie, après hein, hum, les choses encore fait ce matin, genre moi je dis que hum, hum. donc ils reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Après tu trouves quelqu'un qui a mes en ligne, tu dis ah. Oui. Il y avait un gars là, il s'appelait. Il a fait un post, donc il a fait un direct sur sa page. Oui, il, il me descendait. Il avait mis le poster. Genre direct à 20h. Regardez comment les scammers ou les marabouts euh, vous exploitent au pays. Donc un de mes followers m'a envoyé l'image. Il dit qu'il ne peut même pas perdre le temps pour aller là-bas pour regarder ça. Parce que j'ai pas le temps. On parle de Beyoncé, mais Beyoncé ne parle pas de tout le monde. Tu connais Beyoncé, est-ce que Beyoncé te connaît? J'ai retenu le nom de la, la, la personne par contre. Deux, trois jours plus tard, je suis en faire mon direct. Je vois le nom de cette personne qui commenter commenté mes vidéos. genre bonjour, il fait poser une question. Je regarde, il dit, ah, oh, c'est une vidéo. Dès qu'elle commence à lui dire, mais ce pas toi qui fais ton direct, ça fait deux jours sur la page où tu t'es dit de m'insulter. Il a fui. Quoi, depuis le jour, je plus jamais revu sur ma page. Donc, il y en a qui croient pour un temps. Et que leur boulot, même, c'est de faire que, c'est de décourager ceux qui croient. Quand tu veux faire tes choses, tu veux partir de l'église et pas seul. Ne chasse plus pas par les gens. Tu vois, parce que le pasteur a fait pour que ces gens entrent dans son église. Je ne voyais pas le nombre de foules et bâtis Donc si tu veux sortir de l'église parce que tu étais la favorite du pasteur, maintenant tu n'es plus sa favorite. porte tes pieds tu pas calmement. Maintenant, la troisième catégorie, ce qui est tombé parmi les épines. Bonjour, bonjour. Ceux qui ont entendu la parole, et ils s'en vont. Et là, il laisse que la parole soit étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Est-ce que vous savez que votre vie doit avoir des fruits Bonjour le roi Martin. Bonjour la reine Nafissa. Bonjour Camden. Bonjour Elise. Bonjour Alexis. Bonjour Carole. Est-ce que vous savez qu'on attend des fruits de vous? Tu es allé, tu as aidé la vie de qui? Est-ce que vous avez des dons en vous? Branique, Bocos, quand on lave... Quand... Supposons que tu es un homme et que tu peux verser le sel sur toi avec l'eau là. Ça ne touche pas ta intime. Hum? Mais tu coupes ton truc, tu déposes à côté, tu te laves d'abord. C'est ça que tu voulais demander. Coupe ton si tu déposes à côté, tu te laves d'abord. Donc, ceux qui sont tombés euh, parmi les épines. Et après, ils n'ont pas porté de fruits à maturité. Et dans le dernier, la dernière catégorie, ceux qui sont tombés sur la bonne terre. Un jour, pendant ma méditation, pendant une énième fois que je lisais ce passage, le Seigneur m'a donné une idée. Il m'a dit, et si on ne naît pas en étant une bonne terre? Mais on devient une bonne terre. Je dis hein? j'ai dis explain, Jésus, Jésus explique. Et si au départ tu étais un rocher, hein? après tu évolues, tu arrives maintenant avec les épines. Si ceci c'était ton parcours. Parce qu'il vous dit souvent que les tribulations vont venir. Vous pensez que je blague. Vous allez avoir les situations maniaques bobé. Tu dis que, mais... Je pensais que j'avais déjà fini avec les problèmes, non? Les, which kind of problem David, disait, Pendant que tu traverses les problèmes-là, est-ce que ta bouche va parler le contraire ou la même chose? Et si au départ, quand tu viens d'écouter, le diable était d'abord venu, il a enlevé la parole de ton cœur. Tous tes projets, tous tes rêves que tu avais tracés, tout tes... je vous ai parlé d'une fiche de déclaration là, non, qui est là disponible. Ne croyez pas que vous allez prendre, vous allez lire ça le premier jour, vous allez voir l'argent sur votre table. Tu vas lire ça aujourd'hui, c'est même dans 5 ans que tu vas voir tout ce que tu avais déclaré aujourd'hui est venu. Parce que tu vas lire, crois dans ton cœur, le diable va venir enlever. Le diable ne fait que faire son boulot. Comme quand tu veux partir au travail, la pluie est en train de tomber. La pluie fait son boulot. Tes obstacles ne font que faire leur boulot. Donc laisse tes obstacles faire leur truc. Laisse tes obst obstacles, soyez des obstacles. Just be yourself, boy. Do what you want. Si la pluie ne tombe pas, la pluie va faire quoi d'autre? Comme Dora l'exploratiste dit que shipper, arrête de chiper. Shipper ne peut que shipper. Maintenant, si toi, tu tu es frustré, hein? shipper, shipper, mes chaises non, c'est le travail de shipper. Maintenant, c'est à toi. Tu passes l'étape du diable. Le diable vient, il prend la parole. Après, je te lève un matin, dans six mois plus tard, tu dis non. faut que je reprenne encore mes, mes, mes déclarations. Il faut que je reprenne encore mes rêves. Tu reprends le papier que tu, tu avais lancé dans... Dans une truc connaît ton amour, tu fais ton pied encore là. Chaque fois, je suis ton miroir. Tu me suis derrière ta porte. Tu que non, je vais reprendre. Commenter, cela dit que je reprends ma vie en main. Dis, je me relève. Quand tu te lèves la première fois, quand le diable est venu, il a pris. Après, tu t'es relevé. Dès que tu te lèves, tu crois que tu vas es devenu la bonne terre. Un deuxième coup arrive, boum! Tu entends la parole, tu reçois avec la joie. Mais tu n'avais pas encore de racine. Tu repars. Voilà, chaque matin devant ton miroir, j'ai la capacité d'accomplir l'objet de mes désirs. Voilà, je suis millionnaire. Voilà, je vais changer la vie des gens. Voilà, je suis très forte, je suis puissante, je suis assistée par les anges. Ouais, tu parles, tu parles, tu parles. Ouais, si je vous explique pas comme ça, là, vous allez laisser tomber que cela ça ne marche pas. Ça marche. Tu dois passer toutes tes étapes. Et la fessière, vous avez Chicha à l'école. Vous avez Chocopo en train de écoles de formation. L'autre session si on ne Je suis désolé. Tu ne sautes pas les étapes de lautre si. Depuis l'autre jour, je fait que vous enseignez sur le timing. Et la persévérance. L'autre jour, j'ai enseigné sur la semence, le temps et la récolte. Puis André tu reprends ta vie bonjour Lydie Adeline tu reprends ta vie Cédric tu reprends ta vie Marie oriane la bichette vous reprenez votre vie vous vous relevez Gislaine, tu te relèves Elise tu te relèves déclare que vous vous relevez de toute chute Personne qui avait vidé votre compte bancaire. Tout projet que vous aviez mis sur pied s'est tombé. Vous reprenez ces projets. Commentez, je me relève. Je reprends ma vie en main. Dans ton processus où tu t'es relevé, tu es à la deuxième étape. Tu reprends la parole. Oui, Nathalie, tu reprends ta vie en main. Tu vois tu recommences. Tu crois à nouveau. Tu reprends tes articles que tu avais la, dans ton salon à la maison. Tu commences à vendre. Tu postes, tu postes. Uh -huh. Tu postes. Oui, Élise, tu te relèves. Hervé, tu te relèves. Tu, tu ne sais pas comment mettre... La force est venue encore. C'est fou. Barbara, tu te relèves plus forte que jamais. Tu repasses sur ta page TikTok, tu commences à poster à nouveau. Ça fait six mois que tu n'avais pas posté. Oui. Tu mets les trucs sur tes statuts. Tu te relèves. Le tout, c'est quand te relève, il y a encore notre coup qui t'attend. Tu crois pas pendant un temps. Je suis en train de lire Luc, chapitre 8, verset 13. Quand tu crois, après tu succombes quand la tentation vient. La tentation vient, ça, ça te gifle. Tu tombes encore une deuxième fois. La famille voit. Hey, elle a chuté. Hey, hey, hey. Elle a chuté. Hein? Oh. Son deuxième mariage a foiré. Yeah. Elle a encore. Oh non, une fausse couche encore. Oh, ça va aller, hein, ma fille. Tu avais espoir. Tu fais l'insémination artificielle. Ça sort. tu terre encore. Tu abandonnes la fête, encore même six mois. Même un an. Hein. Moi, il veut plus. La fête, là va t'attendre. Pas fait même six ans. C'est le jour où tu vas encore dire que partons encore sur ça. Hum? Donc, j'en sais parti, non. Hein? Il t'a laissé, non Tu avais déjà à tout le monde, tu as te marier. Tu m'as avec la bague comme ça. Quand quelqu'un te dit bonjour, tu dis, je suis fiancé Bonjour. Je suis fiercé. Il est parti, non N'est-ce pas Ok. Voyons ce que tu vas faire encore. Quand tu tombes comme ça, ah. chaque jour tu mets mes vidéos tu écoutes seulement comme ça là avec un oeil tu écoutes avec le coin d'un oeil comme ça là j'ai fait là j'ai fait ce truc qu'elle disait là Les choses ont marché après c'est tout tombé pardon là donc elle dérange plus les gens un bon matin tu te lèves comme ça là tu dis je vais encore me lancer Quand tu décides de te relancer, c'est comme tu, re, tu sèmes encore. Tu reprends le projet. Tu peux encore ouvrir le magasin. Tu cherches un magasin d'un autre, autre côté de la ville. Tu repars à la banque. Tu ajoutes le crédit sur le crédit. Mm -hmm. Cette fois, tu commences à payer ta dîme. 500 francs par jour de dîme, tu payes. Lavage au sel, tchaka, tu fais. Donc les choses qui a cela, 8 mois, ça t'est dépassé à faire un peu. Maintenant, là, tu fais ça clair. Bien. Maintenant, il y a les épines qui commencent à grandir avec toi. Tu entends la parole et tu te fais étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Oui, madame, vous nous devez, on va hypothéquer votre maison. De tout cela. Nina hein? Kemo, tu as quelle cérémonie Je crois que tu as, tu as WhatsApp. Donc il faut écrire sur WhatsApp. Écris. Le tout si, tout tombe, on ferme tes business avait la voiture non ça fait deux mois tu avais la voiture aujourd'hui tu prends la moto on te voit endetté ah la femme là elle avait elle avait la elle femme un an deux ans comme ça là elle avait l'argent après là on sait pas ce qui s'est passé hein. vraiment Donc tu as porté les fruits, mais ça n'a pas mûri. Tu es quitté de l'endroit où tu ne portais, mais tu ne, tu ne faisais même pas les fruits. Tu es quitté de l'endroit où tu ne t'en donnais même pas. Première étape, tu as passé, tu es relevé. Deuxième étape, tu as passé, tu es rélevé. Troisième étape, c'est encore plus fort que les deux premières. La chute du tout, c'est violent. C'est violentissime. Bonjour à ceux qui sont dans mon inbox, dans mon box-box. écrivez on va vous répondre. Je suis tombé le tout cela. Avant, tu faisais un mois ou un an au sol. Mais le tout cela là quand tu es tombé, malgré le fait que tu as tout perdu, la semaine prochaine, tu es encore d'essayer notre business. On dit que, hey Tu dis que non, je connais là où je pars. Je connais là où je pars. Je suis tombée, ce n'est pas grave. Ton attitude a changé. Tu es là dans ta réalité, tu es dans ton argent plus que tu ne vois les problèmes. Ah d'accord Nina, je comprends maintenant. La cérémonie va se passer quand Te voilà. Tu es là, tu es en de bosser. Hein? Ton entourage regarde, me dit, est-ce qu'elle ne voit pas qu'elle a tout perdu? Toi, ça ne te dérange pas. Je suis tombée une fois, deux fois, ça c'est la troisième fois. Les deux fois là, moi, elle me verres. Bon, tout, est un... je me les relevé. Tout ça. Je ne reste plus au sol. Un je ne reste plus au sol. Non, non. Bon, Nina, qu que moi, tu vas écrire à nouveau aujourd'hui et puis on va voir. Je crois peut le va voir pour ça. Le tout, c'est quand tu es à terre, tu ne vois même pas la différence entre le sol et le sommet. Parce que tu es conscient que la femme que je suis aujourd'hui, hier j'étais au sommet, aujourd'hui je suis au, au sol. Est-ce que j'ai changé? Moi, je n'ai pas changé. Il n'y a peut-être plus la voiture. Je n'ai plus le même quartier qu il vivait le mois passé. Mais la personne, et si c'est moi qui ai pu arriver au sommet, là, je vais encore arriver. Attendez-moi. Je vous dis toujours, il y a les principes bibliques qui vous protègent. Je parle chaque jour ici, là, de la dîme. Dîme, prémisso, il les offrandes pour ton business. Il y a des rites qu'on fait pour les gens qui commencent leur business. C'est ce que quand tu dit ça vous dit rien, ça ne donne pas dans vos oreilles. Tu seras testé chaque fois jusqu'à ce que tu apprennes comment ça fonctionne. Jusqu'à ce que tu te plies. C'est comme le permis de conduire. Va passer le permis 50 fois. N'apprends pas à parquer alors. N'apprends pas à faire le reverse parking. Tu vas confirmer le code. Elise Chinangé, je ne sais pas comment tu veux qu'elle t'aide. Vous devez comprendre que tant que vous ne vous pliez pas aux règles de la nature, vous allez toujours tomber. Et dans le processus, vous mûrissez. Vous vous développez. Non, tu es tombé, tu es revenu, tu es encore élevé, non. non? Ce qui est tombé dans la bonne terre. La bonne terre, c'est celui qui est réceptif. Tu te lèves le matin, l'esprit te dit, va plutôt de tel côté. Tu ne réfléchis même pas. Je sens qu'il faut qu'on puisse. On va te... Allons plutôt là-bas aujourd'hui et vendre. Vous arrivez là-bas, pam, 5 millions. Tu dors dans la nuit vers 5 heures. On te montre encore notre direction. Oui, tu vois ton client que tu avais appelé, ça fait 8 mois là, non. Oui. Madame monier, Oui. Quand tu vas te réveiller, appelle là Tu te réveilles, tu prends le téléphone. Je sais pas. Je. Ouais, madame je dois appeler Madame Cremonier. Je sais même pas pourquoi. Je compose son numéro. Tintin Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Comment c'est vous prendre vos nouvelles et puis vous dire que nos nouveaux locaux sont ouverts? Je cherchais votre numéro. Je pensais à vous hier. Yeah. Oh là là, j'ai une commande de 25 millions que je voulais lancer depuis. Alors, dites-moi, vous êtes, vous êtes situé où maintenant? Mais, mais, mon message, c'est pas pour tout le monde. Hein? Donc, si tu m'écoutes, peut-être que tu es en encore à la première étape. Peut-être que tu es en encore à l'étape de... Ceux qui sont tombés, tombé, la parole est tombée dans leurs oreilles là, et le diable est venu, il a pris une fois. Peut-être que c'est dans six mois que tu vas revenir sur mes vidéos. Et le tout là sera calme. Il y a des gens qui me contactent. Je leur dis Tu vas me payer la consultation. 100, 100 dollars, 110 dollars, 110 euros, 150. Et on a dit Ah, c'est beaucoup. Ah! J'ai dit Tu n'as pas encore souffert. Bon, je regarde ma chérie. Je ne suis pas, je suis pas en hurry. Je ne suis pas pressée. Bonjour le roi Taignan. Pas encore. Tout encore même six mois. Peut-être que tu as encore souffrir six mois. Après, tu reviens. Une femme m'a contacté, on ça l'autre jour. Une magnétienne. Ha. Oui, bonjour. Oui, c'est ma, ma copine qui m'a donné ton numéro. Elle dit oui. Maman, tu vois, quand quelqu'un vient à toi, il dit que si tu connais déjà, pourquoi tu viens alors à moi? Non, tu sais. Je lui dis, maman, moi, je travaille avec la vieille mari. Mmh. Et les ancêtres. D'accord. Comme tu viens de tomber sur mes vidéos, tu peux acheter des kits sans que je ne te consulte. Tu comprends? Tu n'as pas besoin, forcément. Je parle de des kits ici, là, tous les jours. Si tu veux briser les malédictions générationnelles, prends le kit fondation. Si tu es bloqué, bloqué plus, plus là. Prends le déblocage plus, plus. Il y a le kit euh, attirance. Kit business. Il y a le kit célébrité. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là. vous voulez qu'on vous connaisse. Donc tu as ton business. Prends le kit business et tu prends le kit célébrité. Elle me dit non, non, tu ça. Moi. je dit que ma chérie, première option. Là, tu fais trois jours, tu te laves à boire le sel. Personne ne vient à moi s'il n'a été envoyé par le Père. PA. Donc, eux qui t'ont envoyé à moi, ils vont te confirmer que c'est moi je t'ai dit. Donc, voilà mes instructions. Lave-toi Bruxelles. Prie à la Vierge Marie. Et tu demandes de pendant les trois jours-là, est-ce que c'est elle qui doit travailler sur moi? Si les trois jours-là, ils ne te montrent pas, ne reviens plus vers moi. Donc, on va Ne pas vos démons. Moi, je me lave derrière le sel. Hein. Moi je connais la Vierge Marie, J'ai pris la Vierge Marie chaque jour. Ouais Seigneur. Hey, hey. Finalement, il est même raccochonné. Il reste hier matin, mon téléphone son. C'était à 7h ou 7h30. Dimanche matin. Oui. Vraiment. Le premier jour j'ai rêvé, tu étais dans le ciel. Oui, c'était toi qui m'as montré. Je dis que mamie, tu m'as d'abord appelé ici, tu m'as dit que tu ne vas plus maîtriser, non. Je ne me suis pas appelé. Je ne vous ai pas appelé à moi. Vous pensez que quand elle dort, je prie. je dis que je m'envoie dans vos chambres. Non. Non, je t'ai vu. Oui. Après, tu étais avec moi. Après, tu es parti dans mon village. Tu as fait. Oui, uh -huh. Et avant, tu es c'est là de prier. Je me disais que tu connaissais des Non. N'avortez pas le processus. N'avortez pas le processus. C'est tout ce qu'elle peut vous dire. Le business coûte 65 000 au Cameroun. N'avortez pas le processus. Peut-être que pour une saison de votre vie, vous allez prendre quelque chose chez moi. Je suis consciente que je ne suis pas censé faire long feu avec tout le monde. Il y en a que vous allez m'écouter une semaine. Un jour, vous allez dire que c'est bon. Et pas trop. Il y en a qui passent, sur m'a page et qui beaucoup. Ça me dérange pas, je dis que bon. Je dis que ce n'est pas la saison pour que mes bavardages entrent dans ton cœur. Votre tes pieds, tu parles. Bye. Bon retour. Avec tout l'amour et tout le bonheur et tout ce que tu souhaites.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 Votre problème, ce n'est pas l'argent. Hein? Hein? Il me faut l'argent. Hein? Non, votre problème, ce n'est pas l'argent. On porte 100 millions aujourd'hui, on te donne. Et que tu n'es pas prospère dans ton esprit. Tu n'as pas pris les plaques, persévérants, tout ce qu'il vous dit là. Ça va partir de tout. Non seulement quelques mois. Tu vas aller investir quelque part, on va t'escroquer. Donc, ce n'est pas l'argent qui vous manque. You don't need the money. Donc, je bénis vos dîmes. Parce que beaucoup, ça, c'est le les, les premier jour du mois. J'ai beaucoup de personnes qui ont envoyé des dîmes. Seigneur m'a demandé de prier en direct pour vous. Il y a une dame qui est venue me voir l'autre jour. Elle me dit... Elle est en train de partir... Pour trouver son copain. Parce qu'il veut avoir un enfant. Elle va faire deux mois là-bas. Donc, elle part comme ça chercher l'enfant. Je suis occupée. C'est pas pour ça que tu qu'elle fait ma chérie. Je crois que tu me connais bien pour ça. Je finis d'abord ce que j'ai à faire. Il n'y a pas la pression de quelqu'un. I know pas la pressure for nobody. So you wait. Il m'a fille là-bas, veut quelque chose. Donc voilà son papier qu'elle a, a écrit, elle a laissé ça. Élise, vraiment, les funérailles traditionnelles, ce n'est pas mon domaine là-bas. moi, je ne connais pas quelque chose, moi, je vous dis, il faut que tu te rapproches d'une personne qui a l'expertise dans ce domaine-là pour te dire. Tu peux déjà demander aux ancêtres de t'amener la bonne personne. Tu bon, vas te rappeler de quelqu'un, un oncle, quelqu'un qui pourra t'aider un truc comme ça. Donc, vos dîmes, quand vous les payez, vous devez écrire. Allez, je vais voir des portions de ce qu'elle a décidé. J'apporte à la maison du trésor, ma dîme, pour qu'il de la nourriture dans ma maison. Dans la maison du Seigneur. Je te mets ainsi à l'épreuve, Seigneur, et je reçois ainsi mon voyage pour tel pays. Un voyage de quatre, dans demain. Que le voyage se passe en de bonnes conditions. Tu peux recevoir la faveur de ce pays. Elle reçoit aussi le fruit des, en, de, des entrailles. Elle appelle la prospérité dans ses affaires. Elle a le parti pour ça pour acheter la marchandise pour son business. Elle ouvre les excuses des cieux sur sa vie. Elle répond à la bénédiction en abondance. Elle dit parce qu'elle obéit à la voix de l'Éternel. Bonjour euh, la reine Marie. Dit, je suis bénie dans les villes de Douala. C'est toutes les villes là où elle est bénie. Et elle met le nom de ses enfants. le cas que ses comptes bancaires sont bénis. Maintenant, à votre dîme, quand vous semez aussi. Mettez-vous au montant. Genre, ce mois, je reçois le chiffre d'affaires de... Euh, Peut-être ton enfant est malade, il est à l'hôpital. Cette dîme, c'est le dévoreur, tout, tout dévoreur qui dévoile la santé de mon enfant. Je crois que cette santé est restaurée. Donc, cette dîme se paye sur la base du passage Malachi, chapitre 3. Au verset 10, 11 et 12. Au verset 9, d'abord, le Seigneur dit, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. » La nation toute entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Toi, tu prends ta, un petit. Parce que le Seigneur avait prévu que un peu, un peu de tout le monde ça part dans la maison de Dieu. Donc si chacun apporte son 10%, 10%, 10%. Ça vient maintenant payer le loyer, ça vient payer euh, ceci, cela, cela, je ne sais pas quoi, dans la maison de l'éternel. Donc là où tu reçois ta nourriture spirituelle. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent la dîme aux orphelins. Personnellement, euh, ma dîme, je ne la donne pas aux orphelins. Ma dîme, je la paye là où je suis nourri spirituellement. Deuxièmement, je la paye... Euh, à part la dit maintenant, je paye, j'ai des offrandes que je donne. Je fais aussi beaucoup de dons aux gens des cadeaux. Je fais aussi le don à l'orphelinat, J'ai aussi mes œuvres à côté que je fais. Parce que quand le Seigneur a une parole pour toi, quand les ancêtres veulent te dire quelque chose, veulent te passer un message, ce message vient par où, par qui Ton éveil spirituel, tu l'as à travers qui Je dis encore, la, la dîme, c'est soit tu crois, tu fais, soit tu ne crois pas, tu ne fais pas. On ne force pas quelqu'un pour la dîme. Tu sens ça dans ton corps. Je dis Philippe C'est toi-même qui sens ça dans toi. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cathy, l'argent a des principes. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas les principes de l'argent. C'est un peu comme si vous faire le gâteau à la crème. Tu ne cherches pas de recettes, rien du tout. Tu peux au marché, tu achètes la farine, tu viens, tu déposes, tu mets le sucre. Tu ne peux pas regarder les instructions, tu ne vas jamais faire un gâteau qui va réussir. Il y a des périodes de ma vie où j'ai arrêté de payer, il m'a dit moi-même, j'ai confirmé le code. J'ai lu l'heure sur le calendrier des bateaux-femmes. Il y a un des problèmes que j'avais arrêté même d'enseigner sur la dîme ici. Là, parce que je me disais, ah, les gens m'ont dit que je suis, je vais les escroquer. Dieu m'a dit que, ma chérie, tu connais le pouvoir de la dîme sur ta vie. Pourquoi tu ne parles pas de son genre? Tu sais que le mois, quand tu es bloqué, il y a même parmi vous que le Seigneur va vous dire, payez votre dîme même chaque jour. Parce que dans ton business, tu gagnes l'argent chaque jour. Et ne dis pas que je vais pécotiser l'argent, la dîme de 6 mois, je vais payer. Soit chaque fois que tu reçois l'argent, tu coupes, tu mets une fois dans une enveloppe quelque part. Ou tu coupes, tu mets dans un autre compte que tu sais que je ne vais pas toucher. Parce que tu auras tes tentations. Voilà. On n'a pas payé l'assurance. Oh, la voiture est gâtée. Oh. Tu as l'argent de la dîme, tu te dis, ah, le Seigneur va comprendre, non? Rien. Ça me fait mal parce que j'ai des époques de ma vie où je n'ai pas payé ma dîme. J'ai payé les pots cassés. La dîme ne connaît pas l'ami. Non, elle, c'est ma personne. Elle va payer le mois prochain. Oh, comment est-ce que je peux vous expliquer ça c'est parce que nous, les Africains, on ne nous a pas prendre à nous discipliner. Hein. On est très relax, on est très lâche, We elle loose. On ne sait pas être ferme. Donc, tu vas voir une fille, elle va quitter un gars à 5 ans. Le mois, s'il qu se quitte, 6 mois plus tard, ils se mettent ensemble. Après, on va dire euh, euh, euh, un, après, encore un, après, encore un. Parce qu'on n'a pas prêt à être radical. Quelqu'un te doit tant que tu ne l'amènes pas au tribunal, jusqu'à veut le mettre en prison, il va pas te dire que je te rembourse. Chaque que je vais te dire non, demain, je dis non, demain, j'ai compris. Tant que tu n'as pas le moins de prendre le couteau, tu mets sur son cou, comme ça. Donne-moi mon argent. Et tu vas voir que quand il décide de payer ton argent, il paye finalement. Apprenez à donner à César ce qu'il y a à César sans compte de vos forces. Tu vas voir comment tu vas commencer à commander l'argent. Tu vas rester comme ça le matin. Ok, on a besoin de... On doit faire ça, ça, ça, ça, ça. J'ai besoin de 100 000 aujourd'hui. Avant 13 heures, tu as reçu 120 000 dans ton compte. Avant 13 heures, tu as fait les ventes de 150 000. Parce que tu arrives dans une dimension où tu libères ce que tu dois libérer et ce qui doit venir à toi vient à toi. C'est le principe de l'aimant. C'est comme l'aimant. Bonjour, euh, la reine Joanne Dieu. Bonjour, Sorel. Si ce que je vous dis là pouvait entrer dans votre esprit, et quand tu payes ta dîme, si tu dois à quelqu'un, contacte la personne. Je te dois combien? D'accord. Est-ce que je peux te payer même en 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Le mois là, quand ça vient, même ça va te coûter la peau des fesses. Sors l'argent de la personne tu donnes d'abord. Écoutez l'autre, ça va sauver vos finances. Parce qu'il y a des gens qui... Seulement le fait que la personne pense mal de toi chaque jour. Hey, Jocelyne a pris mon agent. Hey, Jocelyne. Jocelyne a pris mon agent. Seulement ça. Ça te bloque. Et tu ne sais pas. Et Dieu te teste quand on a, tu n'as pas de pression. La dîme, on ne te force pas à payer la dîme. Tu as eu les saisons où j'aimais écouter les mauvais enseignements sur la dîme, par exemple. Il y avait des gens en ligne qui disaient que voilà, ouais, la dîme n'est pas nécessaire, c'est a passé. Quand j'avais été serré financièrement, j'aimais écouter les gens là. Parce que quand je les écoute. Je vais te dire si mon, mon kit est cher, n'achète pas. Ouais, Seigneur. na what il dit que c'est 65 000. Si tu n'as pas 65 000, lave-toi avec le sel. Ça va venir. Donc tu dois apprendre que... On ne doit pas me forcer. Il y a la parabole du maître. Un jeune homme qui devait être beaucoup d'argent. Il devait, on va dire en parabole. Euh, on va utiliser un prix comme ça, là. 5 millions. Il devait 5 millions à son patron. Il vient, il supplie. Patron, je n'ai pas l'argent. Ouais. Mes enfants doivent aller à l'école. Ouais. Oh. Le patron dit, OK. Je te laisse partir. Je te fais grâce. Paye petit à petit. Il le laisse partir. Dans la journée... Le patron en passant, il passe, il le voit au commissariat en train d'arrêter, de, de vouloir mettre en prison un autre monsieur. Il demande, il lui doit combien? Il lui doit 50 000. Je te fais grâce de 5 millions. Tu sors de chez moi, quelqu'un te doit 50 000, tu n'arrives pas à lui faire grâce aussi. Le principe de la dîme révèle votre cœur. Ça revient ce qui est au fond de ton cœur. Et moi, je dis toujours, quand tu arrives à payer ta dîme, tu payes tes impôts facilement. Parce que ce n'est qu'un pourcentage, c'est tout. Si ta dîme, c'est 1 million, ça veut dire que tu as eu 10 millions. Et c'est que des gens qui vont préférer peut-être payer la dîme. Il va préférer que son revenu soit petit parce qu'il ne veut pas que le montant de sa dîme soit élevé. Moi, il faire payer la dîme de 15 000. Comment il peut donner un million à la femme-là? La... Garde, il peut faire 15 000. Si tu payes 15 000 de dîme, ça veut dire que ton revenu, c'est 150 000. Il va préférer toucher 150 000. Parce qu'il voit qu'un million dans sa tête, c'est beaucoup. Si tu as un million, ça veut dire que... Si tu donnes un million à l'État, ça veut dire que tu as eu au moins ce 15 millions. Pour donner 7 à l'État. C'est parce que le motif de votre cœur n'est pas pur. Et l'acte de payer sa dîme, c'est un truc personnel. C'est un acte personnel. Vous pouvez être en couple. La femme paye sa dîme. L'homme ne paye pas. Hein? Chaque mois, l'homme a les soucis. Il part de boulot en boulot. Chaque jour, il cherche le boulot. Il trouve qu'il reste un mois, mois prochain. Il trouve le prend un mois. Sa femme, elle est dans son boulot depuis deux ans et demi. Donc, on tremble dans même la promotion. J'ai une amie comme ça en Angleterre. Elle a même utilisé son salaire. Elle a épongé les dettes de son mari qui refusait de payer la dîme. Elle a épongé les dettes du monsieur. Ça n'a toujours pas appauvri. Donc parce qu'elle devait lui dire, donc, elle a, dit salaire, elle a dit son salaire à son mari en a enlevé enlevé la dîme dessus. parce bah, que si elle lui dit qu'elle donne 150 pounds de dîme, le père va dire, « Ah, pendant les factures, tu ne peux pas donner 150, 150 pounds au pasteur. Hein? » Donc, elle préfère que, si elle reçoit 1500 pounds, il dit à son mari qu'on lui a payé 1350. C'est comme ça qu'il vivent en paix depuis. Donc, la dîme, c'est surtout ce que tu reçois. Tu peux recevoir un don que quand tu accouches, quelqu'un dit, voilà, il vient te donner 50 000. Et 50 000, là, tu perds la dîme de 50 000, c'est-à-dire 5 000. 10 de toute augmentation financière que tu as. Que quand tu t'offrir te un terrain, tu évalues le terrain. Tu vois que le terrain coûte normalement 2 millions. Tu prends le crédit à la banque. Tu reçois le crédit. On te donne 2 millions de crédits. Tu sors 200, mais tu paies ta dîme. En payant ta dîme, voici ce, voilà ce que je veux avoir dans ta tête. Malachi 3, verset 10. Seigneur, j'apporte à la maison du trésor toute ma dîme pour qu'il y ait la nourriture dans ta maison et je te mets ainsi à l'épreuve. Ouvre sur moi les excuses des cieux. Répand sur moi la bénédiction en abondance. Tu peux me donner un peu si tu veux les détails. Bonjour, le roi Simplice. Tu vas sur Deutéronome vers 8. Vous savez quand vous commencez vos activités, ça donne un peu, après ça tombe. Je tourne en verset 1 à 14. Je prendre le verset 8. Je redonne à la bénédiction d'être avec moi, mes comptes bancaires, mes entreprises. Je suis comblé de biens aujourd'hui, mes enfants sont bénis. Maintenant, quand tu peux ta dîme, c'est l'opportunité pour toi de parler sur toute situation qui est bloquée dans ta vie. Il y a les portails spirituels quand tu prends l'eau, tu verses sur toi c'est une opportunité de faire une prière quand tu allumes une bougie opportunité pour faire une prière vous voyez quand tu donnes l'argent à quelqu'un c'est une transaction spirituelle qui se passe il y a aussi quand tu brûles quelque chose Donc, quand vous brûlez souvent vos enfants, un feu de laurier tout ça accompagner ça d'une prière. Tu peux aller même faire un don à l'offénaire. Tu arrives à l'offénaire, tu pries toi-même ce que tu entends leur donner. Comme je le donne comme ça, Seigneur, que je ne manque jamais. Seigneur, je ouvre mon business. Seigneur, que mes clients viennent. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voilà. Je, viens, je suis en train d'expliquer comment on paie la dîme. Si tu n'as pas compris vraiment, je ne sais pas ce qu'elle peut faire pour toi. Tu as déterminé la somme d'abord. Peut-être c'est 20 000, peut-être c'est 150 000. On a la dîme de quelqu'un. Voilà sa prière qu'elle a écrite sur le papier. Je vous ai lu ça ici tout à l'heure. Seigneur, avec cet argent que je dépose, j'apporte comme ça pour qu'il en dans ta maison, Seigneur. Ouvre mon ventre pour que j'accouche, Seigneur. Seigneur, donne-moi aussi le mariage de cette année. Seigneur, il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas comme vous voulez. Parce que quand tu sors ton argent, même quand ça sort de ton compte, il y a des gens qui payent la dîme chez moi par PayPal. Quand tu envoies par PayPal, tu fais d'abord ta prière. Maintenant, quand tu passes sur PayPal, tu écris le montant en voyant maintenant tu dis comme je fais ce transfert dans l'argent de tout mon compte je déclare que ça vient apporter la bénédiction dans ma vie, tu dis ce que tu désires il dit maintenant le Malachie 3 verset 11 pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre le Seigneur est conscient qu'il y a un dévoreur qui va venir ne vous dérangez pas, pas ça va venir C'est pour ça que tu as de la peine à être stable depuis des années. Parce que quand le dévoreur vient, tu n'as pas de stable, tu n'as pas de backup, tu n'as personne pour te backup. Je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire que quand tu sèmes, il y a des forces qui sont envoyées pour venir prendre ta semence. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureuse. Car vous serez un pays de délices. Comme je peins ma dîme, que tout ce qui était amer dans ma vie devienne sucré. Que tout ce qui était tombé dans ma vie se relève. comme ça je suis en train de vous enseigner peut-être vous avez vos églises prospectives ce qui fait que quand vous partez maintenant vous payez à, à vos pasteurs que vous compreniez maintenant la dîme doit être payée dans une terre fertile si tu payes ta dîme là où tu payes depuis là la personne t'a jamais expliqué pourquoi tu payes là. deuxièmement la personne t'a jamais premièrement la personne t'a jamais expliqué deuxièmement quand tu payes, tu ne vois pas de changement dans ta vie. Demande encore Seigneur, est-ce que je suis censé payer ma dîme ici Il dit toujours la dîme se paye là où on est nourri spirituellement. D'où est-ce que tu sors ta force spirituelle Où est-ce que tu partues? Tu reçois les enseignements, ça te nourrit, ça te fortifie. Parce que la dîme pour toi c'est un retour, comme si tu veux honorer. donc si vous venez écouter mes enseignements vous pouvez payer à votre pasteur alors que c'est mes enseignements qui vous aident. ne vous dérangez pas parce que quand tu vas aller payer chez la personne c'est un peu comme si tu payes parce que tu as vu quelque chose dans la personne comment est-ce qu'elle peut vous expliquer ça tu as parlé ça m'a ouvert un chemin dans mon esprit que je vois qui va se manifester quand je sors ceci maintenant je viens de donner pardon c'est pour cimenter ce sol. C'est pour tapisser ce chemin. C'est pour taper dans ce que j'ai vu en toi. Ou dans ton ministère. Et je vous conseille toujours, faites, faites cela sans que la personne ne, ne sache même. Il y a des personnes que vous payez la dîme un mois après, vous commencez à dire, j'ai payé ma dîme chez elle. Elle ne m'a même pas vu. Je ne suis pas en train de chercher les dîmeurs ou les dîmeuses. Je vous enseigne. Maintenant, si tu penses que ce que je t'ai enseigné, ça t'a ouvert l'esprit. tu veux, tu payes chez moi. Tu tu veux, tu pas payer ailleurs. Mais la maturité spirituelle demande que tu fasses tes choses sans qu'on soit des toi avec le bâton. Parce que vous aimez les, les églises où, quand tu arrives, tu veux payer la dîme. Le pasteur dit, hé, hey, Jocelyne est venue payer la dîme. Hé, hey, hé, hey, um, hé, uh, hé, uh, hé, uh. Tu vas voilà l'enveloppe. <tous> Non. Pasteur, voilà, m'a dit... Mmh. Mmh. Tu, tu, tu, tu as les billets qui sont dedans que vos pasteurs, là, ils... Écoutez, hein, j'ai Jésus toujours dit que ta main droite ne connaisse pas ce que ta main gauche est en train de faire. Tu peux payer la dîme, c'est 500 francs, c'est pas. Ouais, quand tu sais qu'après, le... comme, tu... comme tu as payé beaucoup, là, quand tu vas passer à côté du pasteur, après, il va dire, ouh, sister Jocelyn, You're very good member of this church. Je vraiment un dire, je vais God bless you. God you, you, je you. te dire, ça ne te dire, pas vais te dire, je vais je vous dis, oh, ça je vous plaît pas. je il m'a dit ma chose. C'est pour ça ma parce que ton pasteur te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je elle a arrêté vers le mois de mai. Elle a arrêté de payer sa dîme chez moi. Je dis, n'y pas de souci. Parce que quand vous arrêtez de payer la dîme, moi, ça ne me dérange pas. De toutes les façons, elle serait toujours bénie Parce que moi, elle paie ma dîme. Elle arrête. Pas de souci. On est dans le business. On continue nos transactions financières. Ces choses commencent à devenir dures. Elle ne me dit pas. Bah, comment ça devenir dures Chaud cinq ou six mois plus tard, qui était récemment la semaine où la semaine suis passée. Mais je me retrouve. Je, je comprends le fond du problème. Et là, je suis partie dans les messages que j'ai changé avec elle depuis euh, au moins un an. Je vois comment elle était connectée à mon ministère. Voilà les messages du début, voilà, je vais essayer. Après, il y a eu un moment où son argent commençait à couler. Et te tape les bas les bas dîmes de 200 000, 200 000 francs 400 000 francs le mois 200 000 tous les deux semaines. Et, une semaine tard dîmes 200 000 après une semaine quatre 4 jours plus tard 125 000 après quand j'avance les choses. Quelqu'une de ses connaissances dit qu'elle a les problèmes. Donc, quand je suis rempartie dans les messages et j'ai vu comment les choses coulaient dans sa vie. Parce que le principe de la dîme, c'est comme le rêve. C'est comme si on te vendait le rêve. Je vous dis cash. Mais c'est un bon rêve. Parce que dès que tu, tu sors du rêve là, ce sera violent. Ta réalité sera violente. Quand tu paies la dîme, c'est comme si tu entres dans une dimension financière qui n'est pas comme pour tout le monde. Tu n'es plus comme tout le monde. Dès qu'on te sort de là, snap, tu commences à dire Ah, l'argent va venir de... Ah, non, non. J'ai factures à payer. dois payé le mortgage de la maison. dois payer la voiture. Ah, donc tu prends la calculatrice. Tu vas me rester seulement 500 dollars pour le mois. Et voilà. fais comment La dîme t'amène dans une dimension. Où ton argent se multiplie. Parfois, quand je parle, de j'enseigne la dîme. J'aimerais que ceux qui connaissent ce que la dîme a fait dans leur vie, que vous venez écrire cela. Et ceux qui en a parmi vous, vous ne, vous ne respirez et vous ne témoignez que vous ne, vous ne vivez que par la dîme. Vous savez ce que la dîme fait. Parfois vous avez honte que les gens se moquent de vous. me rappelle, c'était en janvier 2021 que j'ai décidé que faire des Dim, je ne mets personne dedans. Je suis seul une place. Et même pour payer, je ne paye pas à quelqu'un que je connais. Genre, je ne paye pas à quelqu'un qui va savoir que oh, tu as donné 20 000 ». Oh, tu as donné 50 miens. Oh, tu as payé, c'est donné ceci. Et si vous n'avez pas compris la dîme, testez. Et le truc avec la dîme, c'est que dès que tu sors de cette magie, j'ai peut une amie, j'ai ma copine, euh, j'aime beaucoup parler de cette ma copine d'Angleterre parce que un jour, quand je serai avec elle, je vais vous la montrer. C'est une femme que depuis 2014, on a grandi à l'église ensemble, spirituellement. Elle dit que ma dîme et moi, que c'est ma dîme qui m'a me sorti de ces problèmes. Souvent, elle reste comme ça là. Elle touche mis 500 points. Elle a 850 pans de dette. Elle doit rembourser les dettes de son mari. Elle sort les 850. Elle sort la dîme. Elle paie paye. Elle paye les le, le, le, le, le dettes de son mari. Elle sort encore groupe de 350 points. Elle paie le loyer. Après, il reste peut-être 200 pans pour tout le mois. Elle reste comme ça. Je voulais appliquer à Tesco. Elle arrive à Tesco. Elle dit, maman, j'ai trouvé, on l'a vendu. D'abord, on vendait la viande 75% off. Réduction de 75%. Elle dit que maman, avec 40 ou 50 pounds, j'ai acheté la nourriture de 200 pounds. Parce que quand tu paies, elle a dit, mais je dois tester Dieu sur les petits choses. Donc, observe dans ta journée. Peut-être ta voiture gâte ce gâteau, tu paies la dîme. Tu vois le genre de panne là, tu sais que tu vas payer au moins 600 000 au garage. Tu tombes sur un ami qui te dit Non, j'ai un, un garage là, il est très bon. Tu t'amènes là-bas. Tu arrives, on répare ta voiture, on dit 275 000. Tu sais que ton mécanicien t'avait dit que tu vas payer 600 000 pour ça. Voilà ce que la dîme fait. réductions d'argent que tu dis mais je ne comprends pas il a le corona on chasse les gens du boulot sur 20 personnes on chasse 18 les trois personnes qu'on a les deux personnes qu'on a gardées là tu es parmi maintenant arrête de payer ta dîme alors je vais aller le pire c'est que j'enseigne comme ça hein, mais j'ai des amis très proches des personnes que je côtoie au quotidien qui ne payent toujours pas leur dîme Ha, il est que vous n'avez pas compris. La personne reste comme ça avec toi. Après, il dit, peu. je vais payer ma dîme. Il prend le téléphone. Je passe mon tout, je compose le, le, le, le compte bancaire de la personne. Je prie, j'envoie. Je dis, ok, j'ai fini le pays, m'a dit, continue à parler. 30 minutes plus tard, la personne voit l'agent arriver dans mon compte. Une heure plus tard, l'agent entre. Une heure encore, ça entre. Une heure, ça entre. Fin de soirée, la personne dit, je n'ai pas l'argent de taxi, là je n'ai pas. Dis-moi un peu, tu peux m'aider je dis que, what is wrong with you? Qu Qu'est-ce qu qui ne va pas? Je prospère par la dîme, je te montre. Tu crois que tu vas faire ta part, tu vas sauter, tu vas te. <rire> Go ahead. I'm just watching. I'm just watching you. C'est comme ça que vous serez toujours en bas. Certaines personnes seront toujours en haut. J'ai une application où je, je, je, je rentrais tous mes sous. L'année passée, c'est dans un autre de mes téléphones. J'ai tellement de téléphones. J'ai peut-être cinq téléphones. L'autre jour, quand je suis allé quelque part, on faisait une enquête. On a demain mon téléphone. J'ai au moins plus cinq téléphones pour regarder le, télé, le, le message. C'est Là, que le, il commence à me dire que l'enquêteur dit que, « mamie, tu, tu as fait que combien de téléphones ?» Je lui dis que, « Papa ?» Il y a beaucoup de revenus. Donc, j'avais... Je ne payais pas ma dîme en décembre. Janvier. Mes revenus étaient dans les 200 000 francs C'est CFA. Début février, je dis, je vais, tout ce qui en a maman, main, je vais payer ma dîme. Et je conseille à le principe de la personne de a dit, mais... J'avais tellement chuté financièrement que j'ai dit que je ne vais pas payer ma dîme. Je n'ai pas l'argent, je vais payer ma dîme. Comment? Donc voilà alors. Février. Premier jour de février, je paie la dîme. Le mois là, je quitte de 200 000. Dans les 200 000, le mois d'avant qui était janvier, j'avais euh, pour le, le travail, le boulot, donc l'argent du business, 50 000. Le reste des 150 000, c'était oh, peut-être telle personne a donné l'argent. Donc, le mois d'après, je me suis retrouvée à 150 000 dans le boulot et peut-être 70 000 dans les, les dons. Parce que les me donne beaucoup d'argent. J'avais remarqué que d'abord, l'argent du business avait augmenté. Donc, le mois d'après, ça a totalement augmenté. J'ai des livres que j'avais écrits. La période où je ne payais pas ma dîme, je ne vendais pas mes livres. J'avais arrêté, j'avais totalement arrêté tout. Masse. Je vois que mon billet, je suis à 400 000 francs. Payant ma dîme. J'avais une dette que j'avais depuis octobre que je n'arrivais pas à rembourser. Une dette de 150 000 s'il vous plaît. Je vous dis encore qu'il y a moins de deux ans, je n'arrivais pas à rembourser 150 000 à quelqu'un. Mars, je vois, je paie la tête du monsieur, je paie le loyer, je paie tout. Je me retrouve à 400 000 francs. Et dans les 400 000, j'ai 250 000 agents de business. J'ai dis, waouh! Avril, il était à 1,6 million. Payant ma dîme. J'avais fait les ventes de mon. J'avais vendu au moins les livres d'un million le mois là. sans passer par Facebook ou quoi que ce soit. Genre, j'arrive chez un ami comme ça. Parce un de mes livres, livres c'est 10 000. J'arrive comme ça, il a, il a 8 enfants. Pendant on était pas là, on était dîner comme ça. Là. Il fait faire le transfert de 80 000. Je vais noter dans l'application. Mais, de l'année passée, payant toujours ma dîme, je suis à 2 millions fois, c'est seulement l'argent du business, business, business, business. Bon, à partir de juin ou juillet, j'avais tellement d'argent qui rentrait que je n'aimais plus. C'est très difficile. Même avec le comptable que j'ai, c'est très difficile de, de, de, de voir tout... Les gens font les dons de 2000 francs, 500, euh, 15 000, 100 000. Donc, c'était la énième fois que j'ai testé la dîme. C'était la, la énième fois de ma vie que j'ai testé la dîme. Mais le tout là, il dit que c'est bon. J'ai retenu ma leçon. Ah, Donc, tu vas arriver à un niveau de ta vie où tu vas comprendre pour toi que si elle décide de payer ça, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Ce n'est pas sous la pression de quelqu'un. C'est parce que je veux. Parce que je veux honorer un principe. Bibi. Voilà. Bon entendeur. Salut. Bon, maintenant, ceux qui désirent payer leur dîme chez moi. Vous avez les numéros de téléphone sur cette vidéo. 693, ça c'est Orange Money. Vous avez aussi MTN Money. Vous avez Paypal. Donc, 693, 50, 22, 66. 693, 50, 22, 66. Oui, MoneyFi, ça, c'est l'application que j'utilisais d'ailleurs. Donc, voilà, Sidney qui dit, j'ai commencé à payer ma dîme, ça fait un mois. Avant ça, je n'avais que mon salaire. J'utilise donc l'application MoneyFi pour tracer mon argent. Moi, voilà qui me retrouve à 74 500 en dehors de mon salaire. Sidney, trace ça sur 5 ou 6 mois. Tu vas voir que l'argent va te trouver... Super naturellement. Je sais de quoi il vous parle. Mais vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. En fait, quand j'étais déjà répondu, quand tu as quand même spirituel, pour l'enseignement que tu viens d'écouter, là, pourquoi ce n'est pas une veuve qui est en train de t'enseigner Si il faut te délivrer d'une malédiction générale. Pourquoi tu peux pas voir la veuve. Et pourquoi elle prie pour toi. Sachez classer comment vos finances doivent être réparties. Sachez. Dans les numéros, c'est 693, 50, 22, 66. Le deuxième numéro, c'est 680, 711, 07, 01. 680, 711, 07, 01. 680, 711, 07, 01. Le deuxième numéro orange c'est le 698-367-221. Ne faites des paiements que sur ces numéros. Si vous envoyez sur l'autre numéro, c'est votre problème. Il bon, vous est donné un mot aussi. La lucidité spirituelle et mentale sur votre vie je demande que euh, le seigneur vous relève je vous relève de votre chute si vous m'avez écouté vous avez une chute financière dans le passé je prie que cet enseignement vous remette sur vos pieds ceux qui sont au gabon qui peuvent payer la dîme au gabon c'est le 0747 39 179 0747 39 79. et le numéro au Gabon le nom c'est Jean-Deric le nom pour le Cameroun c'est Joseline le nom pour le Gabon c'est Jean-Deric 0747 39 79. ça c'est pour le Gabon peu importe le pays d'où vous écoutez contactez le, le numéro camerounais 237 680 71 0701 C'est sur la page Paypal c'est Aurélie Michel2017.gmail.com Et vous, avant de payer vous devez normalement voir ça va s'afficher en pound. La devise ça va changer. Ce sera une devise anglaise. Et euh, ce qui va changer aussi, c'est le. Vous allez voir mon nom. Joseline, ça va s'afficher. Voilà. Donc, je bénis vos offrandes, je bénis vos prières aussi. Je m'accorde avec vous pour ce que vous demandez. Je viens joindre ma foi à la vôtre. Je déclare l'ouverture de votre esprit, la restauration de vos finances. Je déclare la restauration de votre mariage. Je déclare que vous recevez vos enfants. Je déclare aussi que le dévoreur quitte de votre vie. Pendant que vous payez, c'est votre dîme ce mois. Quiconque qui est dans ta vie qui te ralentit, les relations. Donc si dans lesquels vous êtes depuis des années, vous n'arrivez pas à en sortir. Je vous sors de ces relations par cette dîme que vous allez payer. Tout ce qui doit être restauré dans votre vie, je déclare que par cette dîme, c'est restauré. Maintenant, si vous pensez que vous êtes plus sage que Dieu, vous dites toujours encore. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu dépendez le plus possible donc le moins pardon vous devez dépendre le moins possible de voilà la dîme de quelqu'un qui vient d'arriver Justine je bénis ta dîme si tu es en train d'écouter la vidéo je bénis ta dîme au nom de Jésus Ariane j'ai passé au moins 30 minutes à enseigner sur la dîme donc quand je vais finir le direct tu vas aller regarder à nouveau tu as compris, mamie Parfois, vous devez aussi vouloir chercher. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. J'ai enseigné cette vidéo c'est pas à regarder tout à l'heure. Je vais laisser sur Facebook. Tout à soit tu écoutes, ça te donne la compréhension. Quand tu fais quelque chose en comprenant, c'est bon. Si chaque pasteur a expliqué le principe de la dîme, tu ne vas pas courir derrière tes, pasteurs, derrière tes enfants pour qu'ils paient la dîme. Celui qui paye, ça se verra. Celui qui ne paye pas, ça se verra, non. J'ai payé ma dîme, voilà, je suis au bureau, on m'a donné la promotion, voilà, je j'ai eu ça. Voilà l'autre qui vient de te commenter, a, depuis un mois elle paye sa dîme, et elle traque ses dépenses en même temps. Elle a eu 74 500 francs en plus de son salaire, le mois qui est, qui est fini là. Ça ce sont les agents que tu fais ça, ça vient. Hein. Parce qu'il y en a parmi vous, vous vivez seulement avec votre salaire. Tu si tu touches 100 000 francs, tu es sur 100 000 nets. On ne te donne jamais l'argent. j'ai la même un business qui sort aussi comme ça. ce qu'on peut te venir te donner même un peu. On achète, même pas no. Tu vends les choses depuis, personne n'achète. Bon, je bénis vos activités. Oh. Payez aussi la, euh, votre business. Vous devez payer la dîme de votre business. N'oubliez pas. Quand tu veux le bénéfice dans ton business, paie la dîme de ton activité. Je sais que très peu d'entre vous, vous, allez comprendre ça. Mais ceux qui marchent avec l'esprit, vous comprenez ce que je dis. Vous savez que je suis. Vous savez. Je suis là pour vous faire un rappel mémoire. Parce que parfois, tu te perds un peu. Tu t'égardes. Tes choses ne marchent plus. Tu te demandes, mais c'est quoi ça, ça sort d'où? Et ta dîme, quand tu payes ta dîme, tu n'es pas en train de me faire tu pas en train de me faire une, une faveur. Tu ne me fais pas la faveur. Genre... Elle euh, a Vraiment. Et peut pitié d'elle. Oh, elle a besoin des chaussures. Quand ah, m'a dit, m'achète des chaussures avec... Si vous avez quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui veut dire, ah, je vais toler ma maison. Voilà le premier, nom. Ils vont commencer à vous appeler. Je dois tourner ma maison. Comment tu vas? Oui, on va lancer les travaux dans quelques jours là. Oui, on lance demain, hein. Tu vas bien. La dîme ne se paye pas par pression. Sors de ton cœur. Ça en sort pas de ton cœur. Laisse. Tout ce que tu fais, fais avec foi. Ça en sort pas de ton cœur, laisse. Ne te force pas. Souvent, quand je vois les projets, je ne fais pas. que tu parles quelque part, Dieu te dit, aide les orphelins si tu n'aides pas. Il dépêche que quelqu'un d'autre, la personne, vient les aider. Quand Dieu te dit, il fait quelque chose, tu ne fais pas. De toutes les façons, ça sera fait. Ok? It's going to be done. Don't worry. Don't worry. Don't worry. It's going to be done. Don't worry. Hmm? Maintenant, quand Dieu te demande de faire, c'est pour te donner une opportunité d'être béni. Maintenant, si tu refuses de faire, ben ne te dérange pas, ce sera toujours fait tous les raisons. Ouais. Ok. Bon. Wonderful, wonderful. Je bénis votre journée. Je vous fortifie. Que ce qui était penché ou bien que ce qui était faible chez vous se redresse et soit fortifié. Que ce qui tombait soit relevé. Que ce qui mourait déjà revienne à la vie dans votre vie. Je fais renaître votre foi. Vos passeports là, on va mettre le visa dans le passeport là, ce mois-ci. Vos boutiques là, vous allez ouvrir, vous allez inaugurer ça ce mois au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Soyez fortifiés. Amen. The Lord bless you, and keep you, may his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turns his face towards you, and give you grace. Bonjour Hermine. Une journée à vous. On reste en esprit. Parfois, il va apparaître dans vos rêves. Parfois. Parfois, la, la vieille Marie aussi va venir. Ne vous déroutez pas du bon chemin. Quand vous avez cru, ne laissez pas quelqu'un venir prendre la parole.